Eclipse officielle. On me dit que je suis trop politique dans mes couplets. Au moins, je suis créative. On me dit que le rap, c'est des rêves de gamins. Moi, je réponds, mais dans la tête, C'est le contraire. Parce que le rap, c'est ma passion. Le rap, c'est ma façon de faire. Comme ma famille, on a été dans l'art depuis tout petit. On me dit que je suis inspirée pour tout, pour tout l'écriture, la chanson. Normal, c'est ma passion. Après le tournage place à la fête, encore des mots qui résonnent dans ma tête Des mots, des mots, des mots qui résonnent dans ma tête, j'ajoute le bruit des orages et des tempêtes, la santé, des recettes. Après le tournage, place à la fête. Mais des mots qui résonnent dans ma tête, encore des mots qui résonnent dans ma tête. Qui remplissent les pages de mon cahier. J'ai écrire mes paroles, inventer mes mélodies. Ici c'est clip official, assis dans ma chambre, j'écris. Des mots de qui résonnent dans ma tête. J'ajoute que bruit des tempêtes. laisse ça faire une belle Des mots qui dans ma tête. Des mots qui dans ma tête. J'ajoute tempêtes. laisse faire une belle